Bonjour M. Bernard, vous nous entendez oui, ben, oui, je vous entends parfaitement. Bon, parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Donc, euh, je vous présente en, en, en deux minutes, hein, quand même, pour l'ensemble des collègues. Donc, vous êtes le président de l'université de Clermont-Auvergne et président de la commission développement durable donc de France Université. Et vous nous faites l'honneur de, de conclure nos travaux, donc euh, nos quasiment deux jours d'échange autour des, des transitions au sens large du terme. On a eu l'occasion d'aborder de, l'ensemble des sujets, en tous les cas, on l'espère, dans, dans toutes ces dimensions. Et voilà, donc, euh, à, vous de, à vous de conclure nos, nos travaux au titre de vos fonctions à France Université. Donc, je vous laisse la parole et, a priori, vous partagez un support. Hein. Alors, je partage un support, mais euh, pour l'instant, je n'ai pas la main pour le partager sur Zoom, parce que ça me... Ça m'inscrit, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. qu'on ouais, parce que euh, ouais. j'avais vu apparaître là sur l'écran de retour le, le support. Mais, euh... ouais, parce qu'on vous, vous, qu vous l'a transmis aussi, mais euh, voilà. Mais, ah, ça y est Ça y est <rire> Alors attendez, ça y est, j'y arrive. Euh, donc je pense que c'est celui-là. Euh, voilà. Est-ce que vous le voyez euh, Oui, c'est bon, parfait. Bon. Merci beaucoup. Voilà, parfait. Ben voilà, okay. je, vous, je vous laisse la parole. Très bien, alors, euh, bah merci, merci beaucoup, euh, donc bonjour bonjour à, à toutes et à tous, hein, et je tiens vraiment à, à, à vous remercier hein, pour... Euh, pour euh, bah, la, cette, uh, cette invitation, hein, euh, laquelle je regrette de ne pas avoir pu me, me rendre en, en présentiel, hein, ça aurait été vraiment avec grand plaisir, hein, mais malheureusement j'avais voilà, un conseil d'administration de, de mon université ce matin, donc voilà, ce pas possible euh, de faire le trajet à, à Rennes, voilà, j'irai dans un laps de temps qui était forcément avec, extrêmement court. Mais bon, voilà, j'ai quand même eu effectivement un certain nombre d'échos déjà hein, de, de, de vos travaux hein, depuis euh, depuis ces deux dernières journées, hein, et, et je tiens vraiment à, voilà, à saluer hein, le fait euh, que voilà, de, votre votre association hein, des, des DGS est hein, et, et inscrit hein, la, la problématique des, des urgences hein, écologiques et sociétales hein, comme voilà un thème le thème central hein, de ces de ces journées d'échange et de travail, euh, et c'est évidemment euh, pour france université un enjeu un enjeu stratégique donc bien sûr pour pour les gouvernances d'université et bien sûr pour gouvernance d'université dont, dont, dont font partie évidemment les directeurs généraux des services et que effectivement que, que doit un enjeu auquel doit aussi répondre l'ensemble de, de l'administration universitaire donc voilà, j'ai prévu voilà une intervention d'environ de, de 45 minutes euh, une petite heure hein, voilà pour euh, qu'on ait ensuite euh, je crois, un, un temps un temps d'échange autour euh, je dirais de, de, de, de, de, de trois moments différents bon peut-être une rapide introduction sur euh, donc la manière dont euh, France Université est organisée on va dire pour pour étudier hein, ces, ces enjeux de, de transition écologique et sociétale Bon, un deuxième temps plus substantiel, on va dire sur les sur les propositions hein, que, que, que France Université euh, dirais, avance hein, dans le dans le sur, sur ces problématiques de transition, hein, euh, notamment à, à l'occasion à la fois de, de, de du colloque hein, des, des 50 années hein, 50 ans de la CPU hein, au mois de janvier, et puis de, je de, de la formalisation de nos propositions hein, qu'on en a pu effectuer à, à l'occasion de justement de euh, des, des récentes échéances euh, électorales nationales et puis donc un troisième temps un petit peu un, un, un focus hein, justement sur euh, sur la, la problématique euh, à la fois de conception et de mise en œuvre d'ailleurs hein, bon, plus d plus directement donc ciblé sur je dirais le le le, le rôle hein, des directeurs généraux des services d'université d'établissement hein, dans ce dans cette politique alors, euh, peut-être quelques voilà quelques un tableau rapide hein, sur euh, sur la manière dont nous sommes euh, organisés, euh, sachant effectivement que bon, je l'ai pas mis en, en introduction de cette, de cette diapo, hein, mais donc la transition écologique et sociétale donc est euh, je dirais euh, euh, et je dirais la réflexion en tout cas est pilotée par par un comité hein, donc. Qui a ce nom, hein, transition écologique et sociétale, donc, dont, dont je suis le président, et euh, donc qui est euh, donc comité hein, qui, je dirais, est, est suivi et également euh, animé par, par, par deux chargés de, de, de mission hein, dans l'équipe permanente hein, de France Université. Hein, à la fois Céline Leroy et, et Patrice Barbel, à hein, l'occasion de vous en reparler de parler chacun d'entre eux <rire> un petit peu plus tard. Et donc voilà, on, est, on le comité hein, à cœur de d'avoir l'approche, une approche euh, systématique globale hein, de, de la question des, des, des, des transitions hein, dans, dans, dans les établissements d'enseignement supérieur, hein, c'est une des, des caractéristiques hein, de cette thématique, hein, comme d'ailleurs d'autres, hein, notamment au numérique par exemple, hein, une des caractéristiques c'est justement de, de concerner finalement hein, l'ensemble des domaines d'activité ou des missions de l'université, que ce soit la formation, la recherche, la vie de campus, le patrimoine immobilier, euh, etc. Donc, voilà, c'est déjà pour vous signaler le fait que, voilà, il y a ce comité et du coup, un président et des chargés de mission permanents qui, qui, qui suivent ce sujet en connexion évidemment avec le bureau de France Université et puis avec le conseil d'administration de France Université puisque je suis membre du conseil d'administration. Alors, sur justement ce comité a établi, lorsqu'on est pris la présidence début 2021, une feuille de route. Euh, donc, pour les deux années à venir, hein, enfin deux années maintenant, qui étaient à venir, on va dire, en janvier 2021, bon, dans lequel nous sommes, qui a, qui a permis un petit peu de, de définir hein, un, un certain nombre de, de, de priorités, euh, je dirais essentiellement centrées autour de trois objets. Hein, D'une part, la problématique de la formation hein, aux enjeux de la transition, donc la formation de nos étudiants, c'est un, un, un premier thème. Un deuxième thème sur la problématique, euh, je dirais, de. Du patrimoine, notamment du patrimoine immobilier en regard aux enjeux de la transition, hein, et autour des. aussi, et avec la volonté hein, de faire de nos campus des campus démonstrateurs de, de la transition, hein, en n'envisageant pas justement cette, cette démonstration seulement sous l'angle hein, de la rénovation immobilière, même hein, si c'est bien sûr un, un enjeu fort. Et puis, euh, je un, un, un troisième axe, une priorité de cette feuille de route hein, qui, qui portait sur la dimension, euh, la dimension européenne, une hein, nécessité effectivement d'inscrire nos réflexions dans, dans un cadre européen. Donc, une feuille de route 2021-2022, et puis, effectivement, un certain nombre de propositions politiques que j'aurai l'occasion de, de détailler tout à l'heure, hein, qui euh, ont été euh, présentées hein, lors du congrès donc, euh, du 13 janvier 2022 de, de France Université. Donc, nous avons également, euh, au-delà de, voilà, de, ce, de, de ce texte politique euh, général, un certain nombre de ressources hein, qui, et que nous mettons à disposition voilà, des, des présidents de l'université, qui l'ensemble de leurs équipes, hein, sont, euh, notamment des ressources qui sont accessibles hein, sur le site de, de, de France Université. Hein. Euh, bon, euh, donc, parmi ces ressources, donc vous avez effectivement, ce, euh, je dirais, le document sur les habitudes de, de développement durable, d'une part, le lien sur, sur cette diapo. Bien sûr, hein, dans les ressources, à même si ce n'est pas une ressource, je dirais, euh, exclusive de France Université, hein, le, le et le récent rapport donc, diri, enfin, coordonné par Jean Jouzel hein, sur les formations à la transition écologique et sociétale. Bon, ben, donc, il y a partie, voilà, ce sont deux exemples hein, de ce type de ressources. Donc, le, le comité TES se réunit une fois par mois hein, et associe donc, euh, des, euh, des, des présidents, euh, des membres d'équipes de gouvernance, un certain nombre hein, de, de, de, de réseaux hein, qui sont euh, justement ben, voilà, qui ont une mission particulière hein, en relation avec, avec ce projet de transition depuis peu d'ailleurs euh, l'association des DGS hein, fait partie hein, des, des réseaux donc euh, invités de façon permanente hein, à cette à cette réunion mensuelle hein, donc aux côtés par exemple hein, de l'association des, des vice du réseau hein, des, des vice présidents formation euh, de euh, du réseau FCU hein, sur la formation continue universitaire euh, du euh, du nouveau réseau des, des, des, des, des vice-présidents en développement durable et, et responsabilité sociétale. Nous avons également au sein du comité TES, hein, donc à côté des réseaux, on va dire, internes, hein, également euh, des, euh, je dirais, des réseaux étudiants, euh, des représentants également, hein, de, à la fois du ministère hein, de l'Enseignement supérieur et euh, du ministère de, de la Transition écologique. Donc, ce, ce comité se réunit une fois par mois. C'est oui, un comité effectivement, qui est quand même assez diversifié, qui ne comporte pas que des présidents, et ça permet effectivement de pouvoir échanger sur un certain nombre de, de, de, de points, à la fois de points d'actualité puis d'événements ou, ou de ressources à constituer. Et puis, donc il y a une liste de diffusion là, très large, hein, 450 abonnés, vous le voyez, euh, qui, euh, qui permet de, de, de diffuser justement… Euh, donc, euh, un certain nombre d'informations euh, sur les événements, sur les évolutions réglementaires, sur un certain nombre aussi de, de partage de bonnes pratiques, hein, puisque sur le, le rôle hein, de, de France Université, bah, comme celui de votre association, hein, c'est aussi de, de pouvoir partager euh, des, des ressources, des bonnes pratiques, etc. Et donc, sur euh, l'ensemble de l'animation du comité et de cette de diffusion, c'est la chargé de mission, donc, Céline Leroy, qui, euh, voilà, qui, qui, qui, qui pilote et anime l'ensemble. Et puis, je dirais à l'intérieur euh, euh, du comité TES hein, et, en, et en articulation étroite, bien sûr, avec, avec euh, ces réunions mensuelles, il y a donc plus spécifiquement un réseau de, de 150 correspondants dans les établissements hein, sur vraiment la problématique transition énergétique et soutenabilité, euh, voilà, qui, a plus, qui est plus focalisé hein, sur la, la problématique hein, du, du patrimoine immobilier de sa rénovation, mais aussi du modèle économique, j'aurais raison d'y revenir, hein, qui qui est associé. Et donc voilà, ce réseau euh, associé à la fois, dirais, des, des représentants des équipes politiques, des établissements, hein, essentiellement les, les vice présidents patrimoine. Euh, il peut y avoir d'autres types de portefeuilles, c'est plutôt cette, cette appellation-là. Euh, et puis, je dirais, des, des, des, des représentants aussi, des équipes euh, opérationnelles, on va dire. Hein. On peut avoir effectivement des, des, des directeurs généraux adjoints, des, euh, des directeurs du développement durable, des directeurs, bien de, sûr, du patrimoine immobilier, euh, euh, des directeurs d'affaires financières, etc., et donc, là, le, le, le contact hein, et, la, et la personne hein, qui, qui pilote, anime hein, ce, ce réseau au quotidien, c'est Patrice, Patrice Barbel, hein, euh, collègue de, de, de, de Rennes, vice-président hein, de l'université de, de, de, de Rennes. Alors, j'en viens maintenant au, au, au, plus spécifiquement hein, à, à la présentation hein, des, des, des, des... Voilà, un petit peu euh, macro hein, des... Euh, des donc professeur des propositions que, que, que France Université a apportées, a, hein, a, a formalisées hein, justement à, euh, à la veille hein, de, de, de la campagne politique électorale hein, qu'on vient de, de, de, de connaître, hein, et donc, ok, donc publié à l'issue du Congrès du 13 janvier 2021, bon, avec essentiellement un hein, 4 une proposition euh, on va dire, bon, assez générique hein, mais bon mais après qui, qui recouvre un certain nombre de recommandations d'une part hein, vraiment la volonté de positionner hein, les, les universités au cœur hein, d'une politique euh, d'État hein, d'une politique publique d'État hein, de transition écologique et sociétale qui est nécessairement qui doit nécessairement être pensé en, en termes interministériels. Justement, dans le cadre de cet interministériel, hein, ben ne, ne pas oublier à la fois le ministère de l'enseignement supérieur d'une part et puis euh, ses opérateurs hein, que sont les universités hein, avec, euh, euh, je dirais, euh, à la fois leurs leur, euh, millions de mètres carrés euh, de, de, de patrimoine, euh, leur, euh, leurs étudiants et, et leurs agents. C'est voilà, effectivement un, un, premier, un, un voilà, premier élément important de positionnement. Un deuxième élément, c'est vraiment effectivement sur la problématique de réhabilitation des, des, des, des, des campus, de restructuration des campus en, en intégrant justement notamment la, la, problématique, la problématique énergétique hein, avec la demande, hein, bon, à la fois d'un investissement massif euh, de on va dire, de, de, de financeurs publics hein, en direction de l'immobilier universitaire, mais aussi, euh, je dirais, la, la, la nécessité hein, de, euh, vraiment d'élaborer dans la durée, justement, hein, un modèle économique durable, là encore, hein, pour justement hein, cette, cette urgence hein, de, de rénovation, restructuration de, de, de nos campus universitaires. Troisième, troisième grande proposition, c'est bien sûr de, de reconnaître l'université comme une fabrique de solutions pluridisciplinaires et transversales, hein, aussi bien d'ailleurs dans, dans ses missions de formation et de recherche, avec l'idée effectivement que, que, que, que l'université hein, peut être un, un, un cadre, on va dire, d'innovation hein, en relation avec la, la, la transition écologique et sociétale par son ce croisement, on va dire, de compétences, croisement de disciplines. Et puis enfin, un quatrième volet sur la partie recherche avec la, la volonté de lancer une vraie stratégie nationale de recherche sur ces problématiques de transition, là aussi dans une logique totalement pluridisciplinaire. Et donc vraiment, le, je dirais, l'élément qu'on peut vraiment ressortir de l'ensemble de, de, de, de, de, de, de ces propositions, c'est qu'il y a pour nous un enjeu crucial de, de massification hein, de, de, de, de ces politiques hein, de, de transition au sein de nos établissements et avec l'idée qu'à la 2024, hein, toutes les universités aient vraiment à la fois défini euh, une feuille de route hein, qui couvre l'ensemble des, des champs d'action hein, relevant de la TES, et puis commencent évidemment à la mettre en œuvre avec l'idée que, voilà, euh, que cette feuille de route euh, y a, euh, doit contenir un certain nombre de livrables assez tangibles hein, euh, et des résultats euh, avant 2030, hein, parce qu'il y a la notion quand même, je pense qu'on vous l'a dit à plusieurs <rire> reprises et que vous le partagez, hein, il y a effectivement euh, vraiment la notion d'urgence hein, et donc euh, voilà, il y a nécessité peut-être d'accélérer un petit peu euh, un certain nombre de choses. Donc, euh, donc pour euh, répondre hein, à cet enjeu crucial de massification, il y a voilà, un certain nombre de, de, de, de leviers hein, qui sont listés. Il y a d'une part la nécessité hein, d'intégrer euh, les problématiques de, de transition socio-écologique, -écolo, socio euh, je dirais en, en gros dans le dialogue, hein, comme élément central dans le dialogue entre les, les, les, les, les établissements euh, et, les, et le ministère, donc à la fois au moment bien sûr de, de l'élaboration du contrat d'établissement, Ensuite, dans le cadre hein, des, des, enfin, des dialogues de gestion et des contrats d'objectifs, hein, dont vous avez un petit peu parlé hein, au cours de ces, de, de ces journées, hein, suite à l'intervention Sophie Barthès, et puis effectivement bon, au moment aussi de l'évaluation hein, par le HCRS hein, de nos établissements et puis ensuite, de, de, bien sûr, de, des différentes activités de l'établissement. Il y a vraiment cette idée de… Voilà, d'intégrer ces problématiques hein, vraiment au cœur du, du dialogue hein, et de la construction conjointe, on va dire, des, des politiques et de l'évaluation avec notre ministère. Euh, le deuxième levier, c'est évidemment le levier bâtimentaire, hein, avec, euh, je dirais la, la, vraiment la nécessité de répondre de façon à la hauteur des enjeux, hein, de façon massive, hein, aux problématiques de, voilà, de, de, de, de rénovation énergétique des bâtiments. Le troisième enjeu, c'est évidemment, et encore en termes de massification, c'est l'intégration de, de, de, de la TES dans toutes les formations hein, et à tous les niveaux, hein, pas seulement d'ailleurs au niveau BAC plus 2, comme c'est, euh, voilà, on, on réduit souvent les recommandations du, du rapport Jouzel, hein, ce n'est pas seulement à ce niveau-là, vraiment dans l'ensemble des formations et à, tout, à, à toutes les étapes du cursus. Euh, voilà, la mise en place d'une politique environnementale qui intègre aussi la dimension sociale. Et puis, bien sûr, il y a un, un enjeu important pour l'ensemble des missions de, de, de l'université. Et du coup, bien sûr, hein, on est bien conscient euh, et, et là aussi, ça, ça implique fortement euh, les, les DGS que vous êtes, le fait que pour euh, répondre hein, à l'ensemble de ces missions euh, et de ces enjeux, l'université hein, doit aussi euh, euh, voilà, transformer ses, ses modes de, formatie, de fonctionnement, pardon, ses modes d'action euh, au quotidien. Hein. Et au niveau institutionnel, hein, c'est-à-dire, effectivement, il y a la nécessité, notamment, d'impliquer dans cette démarche, euh, je dirais, finalement, hein, l'ensemble des, des, des, à la fois l'ensemble des, euh, je des opérateurs. Hein, est responsable d'un établissement à tous les niveaux, que ce soit au niveau de, des équipes de direction, des composantes et laboratoires ou de pôles administratifs. Et puis ensuite, il y a vraiment un enjeu, on va dire, d'embarquer dans ces problématiques l'ensemble des, des agents et des étudiants d'une université. Alors ensuite, pour un petit peu, je dirais, préciser les choses secteur par secteur, euh, sur les enjeux de formation, peut-être aller assez vite à Fus. je pense que vous avez déjà eu des, des échanges sur ce point. Hein. Donc, dans la, sur ces enjeux de formation, là, très clairement, France Université a été associée euh, euh, étroitement hein, euh, au, je dirais, au groupe de travail présidé par Jean Jouzel, hein, euh, euh, qui a abouti donc, à, à ce rapport hein, donc qui a été remis à la ministre en février dernier. Euh, donc, euh, nous, y, nous y avons été associés, nous faisons complètement neutres hein, les propositions qui. Qui, euh, qui ont été euh, dirais, formalisés, euh, donc avec le développement, mais qui, qui a quand même des impacts aussi hein, sur la manière de concevoir notre offre de formation et la manière aussi ensuite de la piloter à la fois politiquement et opérationnellement. Hein. Donc bien sûr, euh, cette, euh, je dirais dans, dans les présupposés hein, de, de, de ce rapport, hein, il y a la nécessité de s'appuyer sur le déploiement de, de, de, de l'approche compétence et, et de l'approche programme, hein, qui, est, bon, qui, est, qui est en cours, mais qui est un chantier qui est, qui est assez lourd et qui modifie un certain nombre d'habitudes. Il y a euh, bien sûr le fait hein, de pouvoir intégrer au parcours de formation euh, des modules euh, ou des enseignements euh, de formation donc à la transition écologique, il y a un focus particulier donné au Master MEF, hein, dans la mesure où, euh, je dirais, la, la formation à la fois initiale et continue hein, des enseignants du premier et second degré, euh, donc cette formation aux enjeux du, du développement durable, de la transition, hein, c'est considéré comme un des leviers quand même assez puissants hein, pour pouvoir, euh, je dirais, euh, diffuser hein, ces problématiques, hein, et communiquer ces problématiques au, au, autour, euh, auprès plutôt d'un public très large notamment effectivement des, des, des jeunes et des citoyens de demain. Donc là, il y a la mesure où je sur sur universités qui porte les masterminds, enfin, il y a un enjeu fort. Tout comme il y a un enjeu fort, effectivement, en termes de, de, de, de formation tout au long de la vie hein, et d'intégration de ces problématiques euh, donc dans, dans nos politiques de, de, de, de, de formation tout au long de la vie, notamment de formation continue. Euh, la nécessité aussi qui a bien été rappelée par le, par, par le, par, par le groupe Jouzel, par le rapport Jouzel, hein, de, de, de créer des missions d'animation et d'accompagnement pédagogique hein, pour, pour accompagner justement le, le déploiement hein, de ces modules de formation hein, donc avec sans doute encore à, à, à renforcer hein, les, les équipes, notamment d'ingénieurs pédagogique et puis euh, je dirais dans les dans les recommandations du rapport Jouzel hein, il y a quand même j'irais euh, enfin plusieurs enfin plusieurs propositions hein, qui, qui visent quand même à, à, à s'appuyer euh, sur les étudiants hein, je crois que vous avez vu des, des, des interventions hein, du CTES à ce sujet euh, dans, au cours de votre colloque mais effectivement de, de vraiment de, de s'appuyer sur, sur la mobilisation des, des étudiants hein, justement pour aussi euh, inventer de, de nouveaux formats hein, ou des formats un peu alternatifs, on va dire au cours magistral, hein, pour pour pouvoir euh, sensibiliser euh, là aussi et former les étudiants aux, aux enjeux de transition des, des campus, et des territoires, bon y compris voilà par par des, des, des actions hein, qui relèvent voilà, de l'engagement étudiant et, et pas simplement, simplement de l'assistance ou de l'assiduité euh, la à, à, à un cours. Voilà, donc du coup, hein, c'est vrai que le, le, le, le, rapport, euh, le rapport Jouzel hein, met en avant hein, un certain nombre de, de, de, de compétences transversales euh, qui ont, en lien avec la, la, la transition écologique et sociétale, avec ont vocation vraiment à, à infuser finalement hein, à toutes, toutes les disciplines hein, et, et du coup à, à finalement être euh, présente hein, dans l'ensemble des, des formations, hein. Et là, c'est aussi un travail y compris dont il faudra, enfin, il va falloir poursuivre, et qui a forcément des répercussions aussi en termes opérationnels, bon et sur lesquels là aussi, euh sur lesquels il y a nécessité de faire évoluer, y compris les référentiels de compétences, les modalités de contrôle de connaissances, etc. Donc voilà, donc c est, c est cinq compétences transversales. Hein. C'est euh, l'approche systémique hein, qui est bien sûr indispensable euh, pour pour traiter les problématiques de, de, de, de transition. Et quand on parle d'approche systémique, évidemment, ça, ça suppose en termes de formation une logique pluridisciplinaire, hein, donc euh, euh, et, ou la constitution aussi de de, de groupes de, de, de pilotage hein, qui associe des euh, forcément des, des chercheurs, anciens chercheurs ou enseignants de, de, de, de différentes composantes. Et donc c'est c'est vraiment cette approche systémique, euh, y compris au niveau formation, elle, elle ne peut être pensée à l'échelle de l'établissement, même si ensuite elle peut être déployée composante par composante ou équipe de formation par équipe de formation, il y a quand même nécessité à un moment donné d'avoir un croisement des compétences et puis forcément des logiques de, de, de, de, de, de, tronc commun, de tronc commun pluridisciplinaire. Donc ça, effectivement, la dimension systémique, c'est une première compétence forte hein, qui est liée à la TES. Deuxième, deuxième compétence forte, c'est euh, toute la capacité à, à développer une analyse prospective. Hein, et, et là aussi, hein, je pense que ça, ça renvoie hein, euh, cette compétence-là, je dirais, à des attentes qui sont assez fortes, hein, y compris de la part, euh, on va dire, de, de l'État, hein ou même de la tutelle de l'enseignement supérieur, hein, justement, une attente forte de l'État vis-à-vis euh, -vis de, de nos établissements, pour justement que nous puissions développer des formations qui permettent d'anticiper sur les besoins de demain, sur les besoins notamment de la France, euh, la France 2030, hein, pour reprendre l'intitulé nouveau du, du, du SGPI, et il y ce titre, hein, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, mais euh, justement, l'appel le, le, à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, hein, qui... Euh, qui, euh, qui a été lancé euh, à la fin de l'année dernière hein, par, par france 2030 euh, la gpi et qui voilà dirais euh, déployé en plusieurs levées hein, plusieurs phases de, de, de dépôt hein, de, de, de réponse hein, en cours des années 2022 jusqu'au printemps 2024 euh, donc c'est un appel qui est quand même assez fortement doté hein, pour la formation hein, 2 milliards et demi d'euros hein, ce qui n'est pas rien et, euh, et vraiment cet appel à mission d'intérêt, intérêt hein, vous le savez euh, euh, je dirais doit permettre on est faire évoluer nos formations par rapport à, à un certain nombre d'enjeux qui sont des enjeux de type économique et, et ou industriel, mais qui intègrent quand même pleinement dans, dans, dans, dans ces problématiques, hein, justement, euh, ben la question hein, de la durabilité, de la décarbonation, euh, euh, etc. Donc, euh, donc, la sobriété dans, en termes de… De, de, de consommation, etc. Donc du coup, c'est vraiment euh, un, dirais voilà, un levier hein, qu'on peut avoir pour justement dans le domaine de la formation, hein, euh, pouvoir développer justement cette, cette dimension un petit peu prospective. Troisième, troisième élément, c'est l'idée de co-construction. Hein, et, et là encore, hein, ça, ça, ça, ça renvoie à des nouveaux modes d'organisation et de pilotage, hein, co-construction de diagnostics et, et de solutions hein, pour la part de nos étudiants. La question effectivement de, de l'opérationnalité ensuite hein, sur la mise en œuvre de transition et puis le, toutes les problématiques de, de, de, de responsabilité. Alors, ça c'est effectivement ce sur ces compétences très transversales mais qui sont mises en avant, hein, euh, y compris euh, qui sont importantes hein, à, à valoriser hein, dans le cadre de, euh, je dirais, de, de l'insertion professionnelle de, de nos étudiants. Et donc à ces cinq compétences-là, hein, il y a donc un certain nombre hein, de, de, de, de, de problématiques hein, qui sont hein, qui sont associés en quelque sorte hein, et qui doivent pouvoir être euh, traités euh, par, euh, je dirais, hein, dans le cadre hein, du suivi de, euh, des recommandations du rapport Jouzel. Et bien sûr, toutes les problématiques hein, d'impact des activités humaines hein, sur l'environnement hein, à, à différents niveaux, hein, que ce soit à l'échelle planétaire ou à l'échelle locale, avec bon, toutes les questions que l'on bon, enfin, que connaît bien hein, sur le climat, la biodiversité, les problématiques de, euh, de, de pollution des, des eaux, euh, du sol et, et de l'air, hein, donc effectivement, donc cette problématique de, de, de l'impact. La question, effectivement, des enjeux de société et de gouvernance associés donc là, ce qui permet de, de, de, de, de mobiliser hein, toutes les formations qui, qui relève des sciences humaines et sociales. La question du passage à l'action, hein, euh, enfin, c'est hein, bien entendu que euh, cette formation ne doit pas être qu'une sensibilisation, euh, je dirais, aux enjeux, hein, que ce ne doit pas relever simplement d'un constat ou d'une connaissance hein, de, de l'impact, hein, mais doit aussi permettre... Hein, y compris en termes de construction de, de diagnostic et de solutions, hein, pour reprendre euh, cette compétence à souligner plus haut, doit permettre effectivement hein, de, de pouvoir proposer, notamment dans, je lorsqu'on avance un peu dans le cursus, hein, que ce soit euh, en licence, en troisième année de licence, on est sur un cursus professionnalisant à hein, Bac plus 3 ou bien en master, hein, doit permet effectivement de, de pouvoir euh, voilà, tra travailler hein, sur euh, et former nos étudiants étudiants à agir hein, sur les, dirais, pour prendre en compte et, et limiter on va dire, hein, dirais, les, les impacts environnementaux des activités humaines. Et puis, en, et puis enfin, ce n'est pas, pas une problématique euh, en tant que telle, mais c'est effectivement là pour le coup un, un, un livrable hein, qui est très clairement euh, je dirais, posé euh, par le rapport, c'est euh, la, la nécessité hein, de, et l'urgence hein, de créer une plateforme national hein, qui, associe, qui qui associerait tous les acteurs du supérieur puis l'ensemble de nos partenaires hein, et cette plateforme hein, qui euh, qui permettrait effectivement hein, là encore de, de mutualiser des ressources des informations hein, en lien avec justement les différentes préconisations du, du, du rapport du rapport Joseph. Il y a l'idée, quand même, très forte hein, dans, euh, dans le rapport d'assurer hein, un suivi euh, justement de la mise en œuvre hein, des, des recommandations hein, pour, pour faire en sorte que, voilà, que ce ne soit pas un rapport de plus posé sur, sur une étagère. Donc, voilà, un certain nombre hein, d'acteurs bon, universitaires, hein, d'universités, d'établissements hein, se sont saisis hein, avant même que le rapport soit publié. Hein, C'est quand même des problématiques qu'on qu partage hein, depuis plusieurs années. Et puis, même le, les, les premières réunions. Hein, de ce groupe de travail hein, avait commencé déjà en 2020 hein, donc voilà c'est quand même pas euh, voilà, donc, euh, la réflexion collective hein, est, est quand même déjà bien engagée et donc hein, bon, bon pour prendre un, euh, un seul exemple hein, mais on en aurait, on aurait plusieurs hein, à la fois soit à l'échelle d'établissement ou l'échelle de concession d'établissement hein, voilà, euh, donc il y, a, il y a effectivement eu beaucoup d'initiatives hein, au cours des derniers mois hein, pour, pour mettre en place justement et éventuellement partager euh, des des actions de formation hein, des modules hein, à différents niveaux de cursus euh, je dirais quand même une des structures hein, qu'il est importante, avec laquelle il est important de, de se familiariser parce que c'est une structure qui développe beaucoup de, de, de ressources et ce depuis pratiquement plus enfin, de 15 ans hein, parce que c'est une structure qui n'est pas toute nouvelle c'est l'université numérique thématique UVED hein, euh, donc euh, université virtuelle hein, sur l'écologie et le développement durable et donc euh, qui euh, notamment hein, dans le cadre justement d'un une réponse à ce fameux appel d'action d'intérêt à la compétence d'avenir, justement, est en train de, de, de réaliser un socle commun de, de, de connaissances sur, sur l'anthropocène qui associe donc bon, Outre france Université, une trentaine d'établissements à, propre, à proprement parler. Et là, il s'agit vraiment, effectivement, quand on parle de socle commun, hein, d'avoir un enfin de créer un ensemble d'outils hein, qui soient mis à disposition des établissements hein, pour former à l'horizon 2024 euh, tous les étudiants à la transition écologique. Et c'est vrai qu'il y a quand même cette, cette idée, c'est pour ça que je pense que ce, ce, voilà, euh, le fait que vous ayez mis ce sujet euh, comme réflexion hein, dans votre association hein, me semble important, hein, parce que je pense, il nous semble hein, que, que pour répondre à l'urgence. Il y a quand même, enfin, il est important que finalement, qu enfin, quelque part, que chaque établissement, voire chaque formation, ne réinvente pas la roue, hein, chacun de son côté. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même un enjeu de mutualisation pour aussi aller plus vite, hein, parce que finalement, euh, justement, pour former, hein, déjà. Euh, pour construire des modules de sensibilisation, je pense voilà que euh, finalement on peut, on peut très bien avoir des, je dirais au moins en termes de socle de base, socle initial, hein, des, des ressources hein, qui sont évidemment communes hein, à plusieurs, voire à l'ensemble de nos établissements. Donc, donc, euh, donc je pense effectivement que cette idée de mutualisation, alors encore quand on parle, je dirais euh, d'approche un peu un peu différente en termes de pilotage, cette idée de mutualisation, elle est tout à fait essentielle. Aussi bien d'ailleurs sur le volet formation que sur d'autres volets qu'on qu évoquera tout à l'heure, hein, y compris sur les, les aspects de, de, de, de, de, euh, de, de construction, de modèles ou de, de, de, modèle, de prospectives en matière, en, en matière immobilière. Alors, si on en vient maintenant hein, aux, aux, aux enjeux hein, de, de, de la recherche et, et de la formation, là, il y a un certain nombre hein, de, de, de pistes d'action de pistes hein, qui… Euh, que, au niveau de, de, de France Université, on a, on a commencé à, à, à mettre en œuvre. Tout d'abord, hein, euh, sur ce sujet, il est, je pense qu'il enfin, est important de, de faire connaître, je crois, et de valoriser, euh, de diffuser, hein, je dirais, ce qui se produit en termes de, de, de connaissances connaissance scientifiques hein, au sein de nos établissements. C'est-à-dire que les recherches, on va dire… En, développement durable, en écologie, en sciences de la soutenabilité, je dirais en sciences de l'environnement, elles sont, bon, pour prendre quelques exemples, elles sont, et depuis longtemps, hein, voilà, je dirais développées hein, au sein de nos établissements, que ce soit au sein de, de nos unités propres ou au sein de nos unités mixtes de recherche avec les organismes. dire, pas, il n'y a pas un... un je dirais, un chantier en friche hein, à mettre en avant. Par contre, il y a à faire davantage reconnaître, nous semble-t-il, hein, l'expertise euh, déjà scientifique de nos laboratoires hein, dans ces domaines-là, hein, d'où la nécessité effectivement d'avoir une cartographie euh, qui, qui, qui mette vraiment en avant les, les, les, les compétences et les recherches engagées au sein de nos établissements. Donc, il y a là, cette problématique hein, donc de, de mieux faire connaître hein, ce, ce que l'on fait, ce que l'on peut produire. Et bien sûr, ensuite, hein, de dirais via les, les financements ad hoc, hein, de, évidemment, de, de, peut-être de mieux accompagner financièrement euh, un certain nombre hein, de, de, de projets de recherche hein, qui euh, ont de forts enjeux sociétaux hein, par rapport à, à ces problématiques hein, de, de de soutenabilité et, et de transition écologique. Donc, ça, je crois que voilà le, la notion de, de cartographie, en tout cas, on a une visibilité euh, finalement qui est pas forcément, euh, enfin, qui est partielle, on va dire, hein, de, de, de, de, de la recherche ce domaine euh, ou dans ces domaines, euh, je pense que c'est quand même une première étape sur, lequel, sur laquelle on, on s'est engagé. Bon. Euh, ensuite, euh, il y a effectivement hein, un certain nombre de leviers hein, que l'on peut, peut identifier pour, voilà, à partir de ce qui existe et de nos forces scientifiques, hein, de pouvoir davantage développer ou soutenir hein, donc des, des, euh, des recherches hein, plus spécifiquement dédiées euh, voilà, à la prise en compte des enjeux de, de la transition écologique et sociétale. Donc, ça, il y a effectivement des possibilités, de, par exemple, hein, au sein de, de nos établissements, de pouvoir mettre des, ou auprès de nos partenaires financeurs hein, d'intégrer un critère développement durable de responsabilité sociétale sur des, des projets hein, à soutenir dans le cadre d'appel à projets. Euh, il y a potentiellement aussi euh, des moyens de, de la LPR hein, qui peuvent être mobilisables sur ce sujet, il y a peut-être d'autres types de leviers. Bref, ça, c'est quand même des, des, des, des, des points sur lesquels on peut travailler en termes de leviers de financement. Troisième, troisième piste, là, qui, qui est, de, qui est de, sur un un petit peu différent, là, pour le coup, hein, c'est de, je dirais, de, de, de développer des pratiques de la recherche qui soient potentiellement plus, plus sobres hein, en matière, euh, je dirais, d'impact carbone. Euh, et donc, ça suppose évidemment, bon, c'est un travail qui qu est notamment porté hein, au sein de, de, de, de, de nos unités hein, par, par le laboratoire, par le GDR, hein, un Labo 1.5. Euh, donc, c'est effectivement, donc voilà, c'est tout le travail qui est engagé sur donc le, le calcul de, de l'impact, d'empreinte carbone de la recherche. Et puis du coup, la, une fois a fait ce, ce calcul qui sert en quelque sorte à faire prendre conscience hein, de cet impact, eh bien, effectivement, de trouver des, euh, des modalités de pratique de la recherche. Hein, je pense notamment tout ce qui concerne la problématique de la mobilité. Et euh, eh bien, c'est euh, justement de pouvoir prendre des, des décisions hein, qui permettent de limiter hein, au maximum cette, cette empreinte. Ensuite, hein, je dirais qu'il y a bien entendu, et c'est en lien peut-être aussi avec euh, potentiellement des, des appels à projets euh, à, à venir. Hein. Euh, ah, donc, c'est effectivement le… le J'ai un écho, là, je ne sais pas, je pense qu'il y a un écho qui, qui a été ouvert, je ne sais pas. Donc, il y a l'identification des… donc Je ne donc, sais pas si vous pouvez peut-être couper le, le, le micro. Là, je, <rire> je m'entends avec un, un, un délai de retard. Je ne vais pas poursuivre. <rire> donc, euh... donc, il y a aussi l'identification. Voilà, c'est bon. Je pense que ça va être bon. Donc, il y a l'identification voilà, par rapport à, justement, à, pour préparer potentiellement d'autres appels à projets qui pourraient être structurants, l'identification thématique je dirais pouvant être porté prioritairement et ça pour le coup il y a tout un travail qui a été conduit avec les différentes alliances de recherche qui comme vous le savez associent les universités enfin France Université avec les organismes nationaux de recherche et là il y a bien sûr cette nécessité c'est pour ça qu'on parle des alliances et pas simplement par exemple de l'alliance à l'envie qui est plus spécifiquement dédiée aux sciences de l'environnement donc il y a la nécessité de pouvoir mobiliser l'ensemble hein, du, du spectre disciplinaire, hein, justement, sur ces, sur ces problématiques-là, en essayant, justement, hein, sur ces, ces thématiques et ces projets de recherche, en essayant de, de, voilà, de, de, de sortir, hein, des, de dépasser, on va dire, les, les silos un peu sectoriels hein, et d'avoir, là encore, hein, le plus possible hein, de, de, de, de, de, de pluridisciplinarité ou de décloisement disciplinaire des classements et puis là du coup ça, ça renvoie justement hein, euh, euh, au, au dernier à la dernière piste d'action hein, qui est justement la, la nécessité hein, de pouvoir travailler, hein, et être favoriser le travail aux interfaces de différents domaines scientifiques, hein, euh, justement pour euh, pour pouvoir produire une une recherche hein, qui qui soit aussi réellement systémique et qui privilégie ensuite, hein, bien sûr, et qui puisse déboucher ensuite sur des des des, des politiques d'innovation elles-mêmes suffisamment transversales hein, pour répondre aux enjeux de, de la transition de écologique. Et et du coup, hein, cette, dirais, euh, bien entendu, hein, cette, cette cette approche aux interfaces, suppose aussi de, de favoriser, hein, y compris dans la, dans, la, dans la politique de recherche de, de nos établissements, de favoriser euh, les projets euh, entre unités de recherche, hein, entre laboratoires, justement, pour, là encore, hein, dépasser, on va dire, hein, un, certain nombre, hein, un certain nombre de, de Alors Ensuite, dernier, euh, dernier élément, hein, c'est sur la problématique des, des campus, il a nécessité de repenser finalement un petit peu notre, je dirais, nos campus, bien sûr, en, en, en, en, je dirais, par une politique de rénovation nécessairement ambitieuse du patrimoine universitaire pour que ce patrimoine universitaire puisse. Je dirais quelque part à terme, hein, bien sûr, à être exemplaire hein, en, en matière euh, en, en matière d'efficacité énergétique et puis effectivement hein, d'éléments moteurs de, euh, de la transition écologique euh, et, et sociétale. Donc, ce, je dirais, cet axe, hein, c'est pas un axe nouveau hein, dans, dans l'action de, de France Université, hein, puisque, euh, je dirais, il s'est il il matérialisé hein, depuis, euh, je crois, 2016 ou 2017, hein, au sein d'un programme, hein, donc euh, euh, PIC 2030, hein, donc l'acronyme euh, qui, hein, qui signifie « donc Programme d'efficacité énergétique des campus à l'horizon 2030 », et donc, il s'agit d'un voilà, programme hein, qui, euh, qui s'appuie, hein, je reviens tout à l'heure, hein, sur euh, je dirais, les données hein, et les politiques hein, qui peuvent être montées par un certain nombre d'universités hein, qui font partie du, du projet, justement hein, pour à la fois je dirais, voilà, définir hein, les potentiellement hein, les les différentes options hein, qui euh, pour formaliser les différentes options hein, qui qui peuvent être proposées aux établissements dans la définition de de leur stratégie immobilière à moyen et long terme et justement et pour en face de ce de ces projets stratégiques immobiliers à moyen et long terme pouvoir euh, je dirais euh, Pouvoir mobiliser des, des outils de prospective financière. Hein, Puisque, quelque part, hein, l'un des grands enjeux euh, de, ce, de ce sujet, hein, c'est de pouvoir mobiliser les ressources hein, humaines et bien sûr financières hein, euh, à la hauteur de du, de la stratégie immobilière qui sera définie parce que si la stratégie immobilière ça s'en pense pas aussi la question des, des moyens mobilisables ben voilà, la stratégie là encore restera peut-être un texte théorique hein, une ambition théorique mais euh, hélas hein, qui ne se matérialisera pas dans la réalité donc là il y, y a vraiment effectivement je hein, dirais et là pour le coup c'est quand même euh, quelque chose qui doit être travaillé hein, et qui est travaillé d'ailleurs hein, à l'échelle de chaque établissement il hein, y a vraiment la nécessité de pour, pour chaque université hein, de pouvoir, euh, je dirais, évaluer hein, son projet hein, de, de, de rénovation immobilière euh, dans une optique, hein, d'évaluer dans une optique vraiment socio-économique hein, qui euh, qui permettra effectivement hein, de, de veiller à, à, la, à, la soutenabilité, hein, du, euh, à la soutenabilité du projet. Donc, euh, je dirais, il y a donc, du coup, dans, dans, dans ce programme PIC 2030, hein, il y a donc une réflexion économique importante hein, qui vise justement à prendre en compte euh, ben voilà, cette, cette idée de, de soutenabilité budgétaire, avec l'idée évidemment hein, que, bon, que ce doit doit pouvoir on doit pouvoir s'inscrire dans un cercle vertueux, euh, avec le fait hein, que les économies de, de charge hein, qui sont ou, uh, générées hein, par, les, par les rénovations, eh bien, ces économies de charge hein, peuvent être mobilisées. Euh, pour justement euh, ensuite euh, réinvestir hein, dans des phases ultérieures euh, donc euh, du euh, je dirais du euh, de, du projet hein, de rénovation immobilière donc, effectivement cette idée hein, de, de prendre en compte hein, les différents aspects euh, justement les différents types de ressources hein, donc les économies réalisées hein, bien sûr la valorisation du patrimoine Évidemment aussi les ressources que l'on peut euh, voilà, escompter, hein, je dirais, de la part euh, soit en interne hein, par la capacité d'autofinancement de l'établissement, soit euh, en externe hein, par euh, les financements type euh, externe, type CPER, etc. Voir ça, comment ça peut se, se modéliser hein, en, en regard, bien sûr, à côté avec les, les, les dépenses immobilières, euh, qui, qui sont évidemment aussi de, de, de multiples, de, enfin de, de nature euh, multiple. Hein. Il y a, effectivement, d'une part le, le poids des, euh, des, des opérations lourdes hein, de restructuration, mais aussi tout ce qui relève du GVR, de la maintenance, etc. Et donc, j'ai euh, j'ai ce programme, un hein, PIC 2030, hein, il donc a été lancé en, en 2017, il a permis effectivement de, de, déjà de, de, de définir hein, et, de, et de stabiliser un certain nombre d'outils qui sont aujourd'hui utilisés par, par euh, plus d'une dizaine d'universités. Et c'est sans doute d'ailleurs cette l'action qui était conduite par PIC 2030 qui a permis hein, de, de, de faire en sorte que les universités hein, euh, soient identifiées hein, dans le cadre de… Très clairement, très spécifiquement, soit identifié comme étant comme bénéficiaire, j'irai des financements dans le cadre du plan France Relance 2021. Et donc pour nous, donc vous savez, le plan France Relance a, je dirais, a permis de dégager environ 850 millions d'euros pour pour des projets portés par par les universités. Alors, 850 millions d'euros, évidemment, c'est peu par rapport au besoin global de, de, de, de, de financement hein, de l'ensemble, de, réno... enfin, de la rénovation de l'ensemble du parc immobilier, puisque ce besoin de, euh, de rénovation globale, hein, il est estimé aujourd'hui entre 15 et 18 milliards d'euros. Hein. Donc, voilà, 850 millions, on est quand même un petit peu loin. Mais euh, je dirais, l'idée, hein, c'est effectivement hein, d'utiliser euh, euh, justement les, euh, ben, ce, cette première... Euh, ce premier investissement, on va dire, qui est quand même qui est, qui est substantiel et qui vise justement à soutenir des des projets qui qui peuvent être réalisés rapidement, hein, d'utiliser de, de, de, de, comme euh, ces projets comme des euh, des exemples un peu grandeur nature hein, de potentiellement des, des, des économies hein, et, que l'on peut, ré, peut réaliser à partir, de, à partir de la rénovation de, de, de, de, de bâtiments qui autrefois étaient des, des passoires énergétiques. Hein, et ça, ça nous permet effectivement d'insérer in situ des modèles qui, pour l'instant, depuis 2030, étaient principalement des modèles qui restaient théoriques. Donc ça, c'est quelque chose pour nous. Les opérations financées par le plan de relance peuvent vraiment jouer un, un rôle hein, important en termes de démonstrateur. Hein tout en sachant évidemment que ce financement donc c'est 850 millions d'euros même s'il est abondé dans les mois qui viennent par les CPER mais ces financements ne suffiront pas bien sûr à répondre aux besoins liés à la massification nécessaire de l'investissement dans dans la rénovation du patrimoine immobilier des universités voilà. Donc un petit point rapide, euh, voilà, simplement hein, pour euh, vous dire un petit peu, euh, un petit peu les, les, les, les chiffres clés et puis l'état euh, des lieux hein, depuis 2030. Vous avez la sur, sur la carte. Hein, on, on voit les, les, les établissements hein, qui, qui aujourd'hui hein, font. Euh, font partie, hein, du, je dirais, du, euh, de la démarche, euh, donc avec hein, en gros, aujourd'hui hein, 24 universités hein, qui sont partie prenante hein, de la démarche. Hein. Initialement, hein, euh, c'était 10 universités hein, qui étaient dans la première phase du pic 2030, entre 2017 et 2020. Nous, nous sommes aujourd'hui un peu plus d'une vingtaine. Donc, vous avez ici hein, les les chiffres, voilà, les, les, les premières estimations, je hein, euh, dirais euh, sur à, à la fois les, les besoins, peut-être qu'il faut retenir un petit peu, là, je n'ai pas forcément le temps de détailler l'ensemble des, des chiffres ou des lignes, mais c'est le besoin global que nous estimons aujourd'hui, effectivement, hein, à 18 milliards d'euros hein, sur l'ensemble du euh, parc immobilier euh, des universités. Et donc, euh, là, un petit peu, là, les, je dirais, euh, les, les demandes, hein, effectivement, en tout cas les, les, les perspectives hein, qu'au niveau de France Université, je hein, dirais, on, on, on, on trace hein, pour justement euh, amplifier la démarche hein, qui a pu être engagée par les universités pilotes, hein, parfois dans le cadre de leur CPER et puis ensuite hein, dans le cadre des, des opérations plan France Relance, hein, donc un certain nombre de, je dirais, voilà, de, de, de leviers hein, qu'on qu essaie, hein, de, de enfin, qu essaie de pouvoir actionner. Il y a effectivement d'abord la nécessité d'un investissement euh, initial hein, de la part de, de l'État. Et voilà, en gros, l'idée, c'est qu'il faut quand même doubler la mise hein, par rapport à, à ce qui avait été l'investissement dans le cas de plan de France Roland, cest à y a un besoin de financement. Hein, d'un milliard et demi d'euros hein, sur trois, quatre ans, pour dans une sorte de, de nouveau plan campus, en quelque sorte, hein, pour, pour pouvoir euh, vraiment préfigurer et puis lancer vraiment hein, la, la démarche. Et ensuite, euh, éventuellement, les économies générées pourront, effectivement, euh, au moins en partie, hein, euh, euh, euh, être réinvesties, on va dire, pour pour, pour poursuivre la dynamique c'est la nécessité effectivement de, de, de pouvoir multiplier par par deux ou trois hein, je dirais la, la, la démarche initiale il y a effectivement un, je dirais comme autre comme autre sujet hein, tout ce qui tout ce qui relève hein, de du financement par avance avance remboursable Hein, voire par emprunt hein, donc effectivement avec notamment la démarche qui a été enclenchée hein, depuis euh, plusieurs années maintenant hein, de hein, une démarche de d'avance remboursable mais sur des euh, bon sur des opérations qui sont relativement ponctuelles hein, bon donc euh, donc là, effectivement c'est sur quoi nous... Nous euh, nous travaillons, hein, évidemment, hein, c'est de voir comment justement hein, ces, ces éléments d'avance de, remboursable, d'emprunt, etc., peuvent être, peuvent être traités parce qu'il est évident, hein, voilà, il me semble évident que les 18 milliards d'euros nécessaires hein, ne pourront pas s'obtenir euh, comme ça par, par subvention ou par investissement, hein, je dirais net. Donc, voilà, il y a sans doute à, à travailler sur ces, sur ces dimensions-là. Euh, bien sûr, hein, tout en ayant, au-delà de, de, de, des, des projets à, à court et moyen terme, hein, une, euh, une, vision, hein, qui soit, une vision qui soit effectivement, une vision qui porte hein, sur, la, sur la cible, euh, sur la cible finale, hein, donc, à horizon, à horizon 2030, à la fois sur des aspects et en intégrant, hein, dans cette réflexion non seulement la, la dimension euh, ou la modélisation économique et financière. Hein, mais aussi hein, tout ce qui euh, tout ce qui relève hein, de je dirais de l'évolution et du renforcement des compétences notamment hein, dans, dans nos services hein, et dans nos directions hein, du patrimoine immobilier notamment potentiellement direction aussi des, des achats il enfin, y, y a aussi un hein, par rapport à, à, à ces enjeux de, de rénovation. Hein. Il y a sans doute aussi à accompagner nos, nos équipes hein, en termes de, de formation, de montée en compétences, de recrutement. Bon, c est, c est, ça a déjà évidemment hein, euh, été fait, hein, dans une grande ampleur depuis une dizaine d'années, hein, puisque les nos directions du patrimoine hein, se sont beaucoup professionnalisées et renforcées hein, de cette euh, de dernière décennie. Hein. Mais il y a encore sans doute, hein, notamment sur, ces, sur des problématiques euh, énergétiques, euh, voilà, et ces problématiques de TES à hein, impliquer euh, à la démarche euh, immobilière ou gestion des campus, hein, il y a sans doute encore des, des, des compétences à, à aller chercher en fait, voilà, et, ou, à, ou à former euh, ou à faire infuser hein, dans, dans nos établissements, dans nos équipes. Donc, que, voilà, il y a cet enjeu est bien sûr tout à fait tout à fait essentiel et intégré. Alors voilà, dernier point du coup, qui permettra voilà éventuellement hein, d'alimenter à la fois des, euh, je dirais des, des, des échanges réactions ou, ou questions pour terminer hein. c'est évidemment hein, dans ce dans dans ce dans ces chantiers multiples hein, et donc très transversaux et puis aussi qui qui renvoie quand même à une certaine urgence hein. bon c'est un Évidemment, un rôle important hein, de, je dirais, de, de, de, de l'ensemble ou hein, d'une enfin, grande partie des personnels administratifs et techniques d'un établissement, aux côtés des, des, des, bien sûr des, des chercheurs, enseignants chercheurs, enseignants, euh, et puis un rôle essentiel, bon, plus largement, hein, de, de bien sûr de, de l'administration universitaire et, et, et des directeurs généraux, généraux des services en, en relation justement avec. Euh, bon, équipe dite, dite politique. Et, et donc, euh, c'est donc il, il nous semble hein, évident, en effet, effectivement, euh, que le, la soutenabilité hein, du, du, du projet, hein, on a un petit peu j'ai un petit peu esquissé ici, hein, exige quand même de, de repenser euh, l'organisation de, de l'université, hein, aussi bien sur l'aspect politique que sur l'aspect administratif, et évidemment hein, sur euh, ces transformations, hein, euh, par, par essence, hein, doivent être orchestrées hein, par, par la direction générale des services, hein, surtout si on souhaite aussi que, que l'organisation universitaire hein, soit elle-même euh, soutenable en quelque sorte hein, par rapport aux, aux enjeux qui sont, qui sont les siens. Donc c'est vrai que c'est un c'est un sujet d'ailleurs hein, qui euh, voilà enfin et cette comment dire cette mobilisation nécessaire de l'administration et des et, de, et, de, et de, des directions générales hein, c'est vraiment voilà quelque chose sur lequel on est vraiment convaincu c'est pas un propos de circonstance que je tiens aujourd'hui hein, parce que je suis invité par votre association hein. euh, et, et d'ailleurs hein, ça a été une une thématique hein, qui ça a été la thématique hein, qui a été retenue Hein, par le, le comité de pilotage hein, du, du, du cinquième colloque EcoCampus hein, qui, se, qui se tiendra les 24 et 25 novembre 2022 euh, à l'université Grenoble-Alpes et en partenariat avec France Université, hein, qui porte hein, très précisément sur justement l'administration universitaire responsable. Hein. Donc on est vraiment dans, voilà, dans, dans, cette, dans cette démarche hein, qui est vraiment justement de, de pouvoir impliquer. Justement sur cette question de la transversalité hein, et des changements de pratiques et des enjeux financiers RH, hein, parce que vous l'avez vu, c'est quand, quand même une question centrale, hein, et même ces enjeux financiers RH. Je les ai surtout développé sur la partie immobilière, mais bon, il est évident qu'aussi sur, sur l'évolution de l'offre de formation, hein, aussi bien sûr la travailler. Voilà, donc c'est absolument indispensable, hein, bien sûr, de, de pouvoir bénéficier, on va dire, hein, de, de votre expertise et puis ensuite de pouvoir s'appuyer évidemment sur l'expertise des services dans, dans le déploiement de ces politiques-là. Donc voilà donc euh, il, il est clair hein, que le, que le bon on, on l'a vu hein, sur, sur la dimension immobilière hein, euh, il y a bien sûr une nécessité de euh, je dirais d'avoir une approche budgétaire, une prospective financière hein, et qui forcément euh, lorsqu'on la déploie à l'échelle des établissements euh, mobilise, euh, bah, différentes euh, services, di, di, enfin, différentes directions, hein, ou différents services de l'université, hein, hein, forcément sur si on s'en tient simplement à, à justement à la, à la partie immobilière, hein, pic 2030, euh, voilà, je dirais le déploiement de cette stratégie, la mise en œuvre de la stratégie, elle implique outre les directions du patrimoine, forcément la direction financière, la DRH, euh, les services de contrôle de gestion, les systèmes d'information, etc. Enfin, voilà, il y a quand même nécessité vraiment là pour le coup de euh, d'avoir une vraie transversalité et, et de travailler effectivement en, en, en, en groupe projet. Donc, ça, je pense que c'est un premier élément essentiel hein, qui est, euh, je dirais, euh, voilà, cette nécessité de, voilà, de pouvoir faire travailler une grande partie des services hein, autour de, de, de, de projets qui eux-mêmes sont systémiques. Après, je dirais, la deuxième partie de la diapo, un autre aspect, je dirais, de, de, de cette politique de, de TES hein, qui, euh, du coup, qui, qui, à mon sens, hein, doit mobiliser aussi les, les, les, les directions générales des services, c'est, je dirais, toute la dimension territoriale. C'est-à-dire que l'on voit bien que l'enjeu le, hein, du développement durable ou des transitions euh, facilite quand même une interface, euh, une interface nouvelle, euh, plus forte euh, entre l'université d'une part et les différents acteurs territoriaux, hein, à commencer par, par les collectivités, d'ailleurs. Hein, je dirais, nous sommes rentrés assez récemment voilà, j en contact, un contact qui va être formalisé hein, avec euh, le, le, le, le syndicat hein, des, des directeurs généraux, hein, des, des, des collectivités, euh, voilà, parce qu'il voilà, est très, très clair hein, qu'il y a là, évidemment, hein, un certain nombre, de compris de, de projets qui peuvent être portés en commun hein, euh, euh, entre les universités et les collectivités hein, dans lesquelles elles s'inscrivent. Hein, que ce soit sur euh, du coup, sur les politiques euh, justement hein, euh, d'aménagement ou hein, euh, de rénovation même d'aménagement hein, y compris les problématiques énergétiques, euh, sur par exemple le partage de réseaux de, réseau de chaleur etc il enfin, bon, y, y, y a ces éléments là. Euh, bien sûr, sur tout ce qui peut être, euh, dirais, les, les, les calculs d'impact. c'est vrai qu'on ne peut pas travailler seul hein, au niveau de l'université. Hein. Je pense que c'est quand même important de travailler avec l'ensemble des acteurs territoriaux. Il y a les enjeux de formation qui peuvent être aussi proposés aux, aux agents de la fonction publique territoriale hein, sur euh, ces enjeux de, de, de, de, de transition qui sont aussi, euh, j'avais sûr, sont aussi au cœur des problématiques hein, des, des collectivités, des acteurs territoriaux. Hein. Donc, ça. Je pense que, voilà, ouais, et ça c'est quelque chose, du coup aussi, ça, je ne l'ai pas évoqué, hein, mais qui est, euh, euh, je qui, est, qui est mis en évidence hein, par le rapport Josel. Hein, c'est quand même le vivier que représentent hein, les 5,5 millions et demi d'agents de la fonction publique, euh, toutes filières confondues, hein, justement, donc la, la formation de ces agents hein, aux enjeux de, de, de la transition écologique. Et ça, pour le coup, univers, enfin, les universités, hein, notamment, peuvent... Là, avoir quand même euh, euh, en relation justement avec les, les collectivités, leurs partenaires sur le terrain, hein, peuvent vraiment, voilà, je dirais, répondre à cet enjeu de formation hein, euh, des agents, euh, voilà, notamment de, de la fonction publique territoriale. Et et puis, bien sûr, hein, tout ce qui relève de campus, euh, logique de campus démonstrateur, chantier, école, etc., euh, je dirais, euh, bien sûr, doivent être travaillés hein, entre l'université entre, euh, et les acteurs territoriaux. Et donc, il est évident hein, que ces nouvelles relations supposent aussi une, une ingénierie hein, en termes euh, organisationnels, conventionnels, etc., hein, dans lesquels hein, les, les services de, de, des universités, évidemment, hein, doivent être euh, mobilisés. Voilà. Donc, Là, on voit bien effectivement hein, que le, le, le modèle hein, qui est… Euh je dirais, euh, qui est celui qui est développé hein, dans, dans, euh, donc par, par la démarche, un hein, pic 2030 que, que, que l'on porte au niveau de France Université. Hein, C'est vraiment voilà, un modèle en, en, en, en trois temps. Hein, donc on a résumé ainsi, hein, préfiguré, puis répliqué, puis ensuite généralisé. Hein, Aujourd'hui, on est dans, dans la phase, on va dire, de, de réplication. Hein, donc on est déjà, la, la logique préfiguratrice a quand même déjà été pas mal, pas mal enclenchée hein, de, de, depuis 2016. Euh, et là, effectivement, hein, avec euh, la nécessité, que, que, comme je l'ai dit, hein, de, euh, de travailler de façon transversale dans une logique hein, de, de, de, de collaboration entre entre les directions. Et puis, bien sûr, hein, avec, euh, je dirais, une forme d'exigence hein, qui est d'accélération, en tout cas, de, de faire en sorte que les initiatives ou les projets euh, euh, bah ne s'enlise pas, pour en quelque sorte, un scan. et là pour le coup, là aussi, c'est euh, un, un, un rôle important, hein, qui, à mon avis, hein, qui, qui doit être donné aux directions générales, hein, qui, qui est justement hein, de, de, de bien veiller voilà, à, à ce que voilà, les, les projets soient d'abord effectivement comment dire, euh, définis et périmétrés hein, euh, de façon à ce qu'ils soient réalisables hein part, dans un temps court, hein, qu'ils ne soient pas non plus euh, délirants on pourrait dire, en termes, en termes d'ambition, parce qu'ils en fait, ne sont pas réalisables. Donc, il bien veiller effectivement, au format hein, des, des projets, mais ensuite, il faut bien veiller aussi à ce que, euh, justement, le passage à l'action hein, soit euh, soit rapide, soit efficace, hein, parce qu'on on sait bien aussi que dans des démarches nouvelles, euh, voilà, ben, ces démarches nouvelles, elles doivent aussi pouvoir, elles doivent se légitimer, et c'est seulement lorsqu'il y a commence à avoir les premiers résultats, puis il y a vraiment une légitimation, quelque sorte du changement. Si euh, les résultats sont trop attendre, ben, du coup, euh, voilà, ça risque, y a potentiellement, hein, un risque de démotivation, de légitimation, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait, euh, tout à fait essentiel et sur lequel, évidemment, hein, euh, les directeurs euh, généraux des services ont, ont, ont un rôle à jouer. De même hein, que euh, voilà, ils ont aussi en, en relation évidemment avec euh, leurs équipes politiques. Hein, ils ont vocation effectivement à construire, à diffuser aussi, à partager hein, un, un, un, un récit quoi, en quelque sorte avec les acteurs du territoire. Hein, ça, je pense qu'il y, y, y a aussi une nécessité hein, de faire en sorte que les, que ces, projets, hein, y compris lorsqu'on est dans, dans, dans des projets de nature euh, bâtimentaire, qui ne soient pas simplement envisagés sous un angle euh, strictement technique, mais qui soient vraiment, enfin, qui soient porteurs de sens, parce que c'est c'est c'est un élément important, puis en plus qui renvoie hein, nous à notre souci de bien positionner hein, les universités comme des actrices majeures hein, de euh, de ces problématiques de, de transition dans notre pays. Donc du coup, hein, les, les, les messages hein, effectivement, et, et les éléments du récit, hein, on en a résumé euh, quelques-uns quelques ici, hein, sans, sans, sans être nécessairement exhaustif. Hein, c'est d'une part le fait que les, les universités euh, doivent pouvoir répondre aux, aux, aux besoins hein, de, de transition écologique des territoires, doivent contribuer à la réindustrialisation, mais aussi à la décarbonation de l'industrie. C'est un premier, premier rôle social hein, un, un majeur, mais, euh, justement, mais qui, qui est en quelque sorte hein, un rôle qui est joué hein, pleinement hein, lorsque l'on travaille hein, sur ces projets liés à la TES. Euh, deuxième élément de langage, encore, ou élément du récit, hein, c'est le fait que les universités, évidemment, hein, collaborent étroitement avec les acteurs socio-économiques pour, justement, euh, soutenir un, un vrai maillage territorial sur ces problématiques de, de, de, de transition qui concernent tous les territoires, évidemment. Et le fait hein, que ces universités hein, sont hein, des actrices de ces dynamiques de territoire, euh, dans la mesure où elles mettent à disposition leur expertise, leur capacité à, à, à innover hein, pour, justement, véritablement hein, impulser euh, ce dialogue, le dialogue, hein, une politique partagée hein, autour de la soutenabilité des territoires. Voilà, donc… Vraiment, ah hein, c'est euh, voilà, le, le, le message hein, que, que, que je souhaitais euh, faire passer euh, voilà, aujourd'hui. Hein, C'était vraiment cette, cette idée, hein, de, quand on disait le, les, voilà, les DGS hein, ou, et les équipes de, de, de pilotage finalement d'établissement au cœur, hein, euh, voilà, ce n'est pas, pas qu'une image. Hein, euh, c'est quand même vraiment l'idée qu'il y, y a quand même autour de ces problématiques de transition, il y a une multiplicité d'acteurs, une multiplicité de réseaux et quelque part, hein, que ce soit d'ailleurs au niveau de l'équipe politique, hein, les vice-présidences dédiées, mais comme effectivement les, les DGS, voire les directions de développement durable lorsqu'elles existent, elles ont pour mission en quelque sorte hein, de, comment dire, de, de construire hein, vraiment ce, euh, enfin, de, ces faisceaux hein, qui permettent vraiment d'articuler les, les, les différents réseaux, les différents acteurs, les différentes échelles hein, au, au service hein, de politiques qui sont forcément, qui partent forcément de la recherche. Qui euh, vise aussi à former, à faire acquérir de nouvelles compétences. Hein, donc on est sur l'objet formation, hein, jusque ensuite hein, à la mise en œuvre, notamment au sein des campus dont on souhaite hein, qui veulent être démonstrateurs. Donc du coup il y a vraiment effectivement hein, cette, cette mise en relation hein, de, de, de, de parties prenantes très différentes, de secteurs très différenciés, de l'univers à l'intérieur de l'université, à l'extérieur de l'université, pour arriver à faire partager une vision. Hein, et puis bien sûr avec vraiment voilà une démarche co-construite hein, qui qui sont d'ailleurs même assez formatrices hein, en termes de, de compétences y compris par rapport à, à nos étudiants hein, sur la construction de scénarios nécessité d'avoir des guides d'action etc enfin voilà, je pense que c'est aussi des, des, des sujets sur lesquels il peut être très intéressant hein, de, de de pouvoir de de, de de pouvoir de pouvoir travailler donc ça, c'est effectivement un premier élément, hein, donc la mise en relation des, des acteurs internes et externes, hein, avec toute, toute cette, cette démarche à construire. Et puis ensuite, hein, évidemment, il y a la logique de mutualisation inter-établissement, hein, que j'ai évoquée tout à l'heure, mais j'insiste. Hein, et là, du coup, je pense que nos... nos euh, que ce soit France Université, que ce soit l'association des DGS, que ce soit effectivement d'autres structures comme celles que j'ai pu citer au cours de, de, de, de, de la présentation, hein, comme l'UVET, par exemple, je pense qu'on a, on a un rôle majeur à jouer justement hein, pour y compris être force de proposition hein, en termes de, de, de, de mutualisation, d'échange de bonnes pratiques, de, de consortium sur tel ou tel objet. Hein parce que c'est effectivement à cette condition-là hein, que, que l'on pourra aussi, euh, euh, je dirais, être à la fois plus rapide, plus ambitieux et du coup plus légitime hein, pour, pour conduire euh, les, les missions qui sont les nôtres. Et donc, juste pour, pour, pour terminer, mais je pense que ce sont des, sont des éléments hein, que, que vous, avez, euh, euh, bon, vous avez déjà dû avoir connaissance hein, au cours euh, des, des différentes interventions qui nous ont été livrées euh, lors de ces deux journées, euh, simplement quelques, quelques, quelques chiffres hein, qui, qui, qui montrent aussi, dirais, euh, l'attente hein, qu'il y a euh, auprès de l'université hein, et bien sûr hein, auprès des équipes de gouvernance dont, dont vous êtes euh, partie prenante pleinement. Euh, le fait, hein, par exemple, que euh, j'ai la consultation nationale étudiante hein, qui, qui a été menée donc, par, par le Résès, euh, donc auprès quand même, de 50 000 répondants, hein, donc on avait quand même euh, ce chiffre hein, qui est quand même, nous alerte hein, sur le fait que 85% des étudiants sont inquiets voire angoissés face au changement climatique hein. et donc euh, près de 70% souhaitaient être plus formés, euh, davantage formés donc, à, à ces enjeux, euh, donc c'est un, un premier élément de contexte. Deuxième élément de contexte hein, sur lequel je, bon, euh, je, je tenais peut-être pour finir à vous sensibiliser parce que ça renvoie quand même aussi après à des problématiques à la fois de, de, de réseau et aussi après de visibilité des établissements. C'est qu'il y, bon, voilà, y a plusieurs types de, de démarches hein, qui ont pu être engagées depuis plusieurs années, hein, à la fois pour labelliser, euh, je dirais, nos établissements hein, sur des, des politiques euh, en transition, en développement durable, etc., je dirais le, le, je dirais le référentiel hein, que l'on soutient au niveau de France Université dont on est partie prenante, hein, c'est le, le, le, le référentiel des DRS, Développement durable et responsabilité sociétale, hein, donc qui, est, voilà, euh, qui existe depuis 2010, qui permet effectivement vraiment de, de pouvoir mobiliser les équipes autour d'une approche systémique hein, de, de la soutenabilité des activités de, de, de l'établissement dans les volets formation, gouvernance, recherche, etc., euh, il y a beaucoup d'établissements qui utilisent le référentiel, qui sont inscrits. Il y a encore aujourd'hui très peu d'universités, notamment par rapport aux grandes écoles, hein, qui, sont, euh, qui sont vraiment labellisées des DRS. Il y en hein, a un petit peu plus d'une dizaine. Donc là, c'est vrai que je pense que c'est voilà, encore un outil sur lequel il est important... Que nos universités se positionnent, hein, parce que je pense que ça fait partie. Hein, c'est euh, ces référentiels, c'est labellisation, des éléments qui vont, qui sont, qui seront essentiels hein, pour, euh, j'irai y compris ensuite en termes d'attractivité hein, de, de, de nos établissements, hein, et puis en termes d'identification aussi hein, de ce que nos établissements peuvent apporter, euh, j'irai à l'effort national hein, pour euh, nécessaire hein, pour pour accompagner, anticiper les transitions. Donc là, il y a vraiment effectivement encore un, un travail à, à effectuer en relation avec les équipes politiques et évidemment, hein, pour, pour peut-être mobiliser nos établissements pour qu'ils soient plus nombreux euh, à être, euh, je dirais, à, voilà, à entrer dans une démarche qui conduise ensuite hein, à, à, à une labellisation, c'est aujourd'hui effectivement une labellisation alors, tout à fait visible. Et puis, euh, donc, deuxième élément, hein, je crois a, voilà, dans le prolongement d'une transition que vous avez pu avoir, je crois, hier, c'est le fait hein, que, on, je dirais, un peu moins de 70 établissements ont signé l'accord de Grenoble, hein, ce qui est Là encore, il y a une minorité de diversité hein, malgré tout, donc c'est encore un, un travail à prolonger. Bon, mais que cela, effectivement, voilà, que cet ensemble, hein, représente aujourd'hui un peu plus de 14% de la population vivante en France. Donc, voilà. Donc, on va encore, il y a, voilà, on est encore sur une phase un peu préfiguratrice, hein, et que, je dirais, euh, un des, un des enjeux, hein, auxquels nous sommes, je dirais, collectivement confrontés, hein, pour, euh, pour les années à venir, hein, c'est véritablement, hein, celui du, du, du, passage, du passage à l'échelle. Et je crois que sur ce passage à l'échelle, hein, bon. Vous l'avez, vous l'avez compris, je crois que les présidents d'université et France Université comptent, comptent, aussi sur vous pour pouvoir, je dirais, à la fois impulser et puis accompagner les politiques qui pourront être mises en œuvre pour, en œuvre pour, pour remplir ces objectifs-là. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, euh, Monsieur Bernard. Vous nous entendez bien Très bien, parfaitement. Oui, merci merci pour votre intervention. Euh, on a encore un peu de temps, bien évidemment, pour des, des questions. Donc je, je me tourne vers la... Voilà, il y en a une première qui arrive. Oui, bonjour, euh, Monsieur le Président. Yannick Joly, DGS de l'Université de La Rochelle. J'avais une question. Vous avez parlé dans votre exposé de... Euh, d'un quasi plan campus à venir, euh, nouvelle version à euh, envisager pour ses, euh, ses ambitions sur les transformations des campus en 2030 les mettre à niveau euh, des enjeux euh, environnementaux qui sont devant nous euh, est-ce que vous pensez que ça est, et du rôle des DGS et, euh, que vous avez mis en lumière aussi, qu'on peut jouer euh, vous avez évoqué la, le fait qu'on devait euh, pouvoir euh, raconter une histoire ou enfin, euh, développer un récit euh, sur nos territoires avec nos euh, avec nos partenaires régionaux, Mais je, je, ce que je constate, c'est que euh, on a quand même des grandes disparités euh, dans la conduite de nos CPER, qui est un des outils aujourd'hui, de, euh, souvent de réhabilitation des bâtiments, avec des effets d'opportunisme souvent qui se développent, euh, euh, voilà, des formes de concurrence aussi intra-régionale euh, entre établissements, pour euh, et, et parfois un manque de cohérence. Enfin, j'estime je, dans, dans les résultats de ces CPER. Alors même que des établissements peuvent avoir des, des dynamiques de transformation, euh, même reconnues, mais qui ne se traduisent pas forcément par, euh, par des investissements immobiliers euh, suffisants. Donc est-ce que vous pensez que euh, ça va nécessiter, si on veut aller vers ça, de réviser un petit peu la construction de ces CPER euh, euh, Si c'est un, un plan campus nouveau, on, moi j'ai connu le plan campus précédent. Là aussi, il y a eu des effets d'opportunisme au profit de certains campus. Grand bien leur face, hein, mais euh, j'en ai connu un en particulier. Mais, euh, mais pour, les, pour les autres, c'est un peu le désert euh, en termes de notation. Donc voilà, est -ce que, est -ce que comment vous considérez que les discussions vont devoir s'engager peut-être avec, le, peut avec les, les présidences de région, euh, l'association des régions, le gouvernement, pour essayer de repenser peut-être euh, la manière dont on. Euh, euh, déploie des investissements pluriannuels, immobiliers, surtout si on veut avoir cette ambition de remise à niveau de tout le parc universitaire français. Je vous remercie. Ouais, je partage complètement <rire> euh, je dirais à la fois votre, enfin, votre constat hein, sur, le, sur le fait que euh, Qu'aujourd'hui, en tout cas, les modalités de, de, de financement de, de, de l'immobilier universitaire, euh, bon, qui passent essentiellement, en effet, par, par, par les contrats de l'État région, hein, euh, je dirais, ne sont pas adaptées, hein, je dirais, aux, aux enjeux et puis aussi à la nécessité hein, de, de travailler, d'ailleurs, souvent sur une durée euh, plus, euh, plus longue que simplement les les six ans d'un CPER, hein, surtout lorsque effectivement, le, la négociation sur les CPER prend deux ans, comme c'est le cas sur le, le CPER 2021-2027, en fait, on n'est plus que sur, euh, que sur quatre ans. Euh, voilà, sur une stratégie plus longue, effectivement, et, et supposant d'ailleurs aussi, en termes de, de volume financier, hein, des volumes plus importants également que ce qui est habituellement dégagé dans, le CPER, dans les CPER. Donc, c'est donc vrai qu'il voilà, qu y, qu y a quand même vraiment, euh, y compris donc au niveau des, des financements publics, hein, que ce financement vienne de, de l'État des régions, des autres collectivités, il y a vraiment nécessité de repenser la méthodologie. Ça, c'est un, un discours que l'on voilà, a, a porté, une euh, euh, méthodologie qui, quand même, à un moment donné, euh, relève quand même de la responsabilité de, de, de, de, de l'État, hein, puisque c'est… Euh, voilà, notre patrimoine, voilà, un, un patrimoine euh, qui, est, qui est dans la sphère, on va dire, de l'État, même lorsque d'ailleurs il, il est dévolu hein, dans le cadre des RCE à, à tel ou tel établissement, hein, ce qui qu reste quand même encore une minorité d'établissements. Donc, euh, donc, ça, c'est vraiment cette, cette nécessité de repenser complètement la, la méthodologie et de, de construction, on va dire, euh, des, des outils de financement des, des politiques mobilières d'établissement. C'est vraiment, vraiment une revendication que l'on porte hein, au niveau de France Université. Auprès, on va dire, des différents euh, des différents interlocuteurs qu'on a pu avoir, hein. on a tout, enfin assez récemment euh, été auditionné euh, dans le cadre d'une mission justement sur le patrimoine universitaire par euh, par la Cour des comptes, hein, c'est très clairement, <rire> j'irais le, le, le, le, le, le sujet le sujet qu'on a porté. Euh, j'irais quelque part, euh, idéalement, hein, euh, idéalement, il faudrait euh, euh, je dirais, il faudrait que le, chaque établissement puisse effectivement euh, euh, élaborer, on va dire, hein, sa, sa feuille de route euh, immobilière, sa stratégie immobilière à 10 ans, hein, ce qu'il faut aujourd'hui dans le cadre de ces CSPSI, etc. Mais voilà, donc, y compris avec, euh, je, dirais, je dirais, le, le volet financier hein, de, de, de, de ces CSPSI. Et qu'ensuite sur la base hein, du, de, de ces stratégies immobilières qu'il y ait une discussion contractuelle hein, avec l'État et les autres financeurs, en quelque sorte, hein, y compris sur une projection hein, qui, qui doit se faire au-delà des 4-5 années, mais sur 10 ou 12 ou 15 ans euh, je donne simplement, effectivement, l'exemple hein, d'une partie de mon établissement, hein, euh, voilà, c'est quelque chose, nous, qu'on qu qu a, qu a pu expérimenter, mais qui n'a bien sûr pas pu être dupliqué, hein, pour des raisons que vous pouvez aisément deviner. Euh, bon, L'Université Clermont-Auvergne, comme vous savez, savez, bon, c'est le fruit de, du regroupement de, de, de, de, des deux universités de Clermont-Ferrand, et donc l'une d'entre elles euh, avait obtenu la, la dévolution hein, du patrimoine euh, donc en, en 2011, dans la première phase, euh, et du coup dont, euh, cette dévolution du patrimoine était assortie d'une convention de dévolution qui sur euh, 25 ans, hein, 2011-2035, garantissait un certain niveau de financement euh, de l'État hein, annuel euh, en, en, en regard avec euh, une programmation des rénovations euh, du patrimoine immobilier qui relevait effectivement de, du périmètre de, de, de l'Université d'Auvergne qui était alors l'une des deux universités clermontoises. Et là, c'est voilà. Donc ça a été possible de le faire hein, cet engagement sur, 15, sur 25 ans. Euh, bien sûr, il n'y avait pas la région, etc. Alors après, on, on se trouve à la, autour de la problématique hein, du temps politique hein, aussi. Euh, mais enfin, fait, je pense qu'il y a quand même des outils. Qui peuvent être imaginés, sans parler effectivement d'engagement de, de, de, sur 25 ans, hein, mais qui quand même permettre, qui pourraient permettre effectivement dans une démarche contractuelle hein, entre l'établissement et puis les différents financeurs hein, de pouvoir aller au-delà des, des j'irais des, des, des périodes de temps des CPER, qui pourraient pouvoir partir justement d'un schéma immobilier. qui... Pourquoi pas peut -être aussi être enfin en partie à un moment donné hein, être co-construit avec les, les autres acteurs territoriaux hein, pour que justement il puisse y avoir on va dire une garantie de soutenabilité de, de ce financement, y compris d'ailleurs dans le modèle en intégrant, hein, je une partie de financement par l'établissement lui-même sur ses ressources propres. Mais ça, c'est évident qu'il y a à repenser euh, le, ce, ce modèle de financement. Euh, autour d'une perspective qui soit effectivement, euh, je dirais, euh, sur une durée plus longue euh, et potentiellement aussi hein, avec… Euh, ça, ça peut être quelque chose qui peut être aussi travaillé avec la, la tutelle hein, sur, sur une logique aussi de euh, enfin, avoir, avec une partie hein, de, de, de, de subvention qui pourrait être euh, en fait euh, euh, comment dire attribuée sous la forme hein, d'une avance remboursable. Hein. Bon. ça, c'est effectivement, ça, c'est très clairement en tout cas le, le, le, le je dirais un des éléments hein, que l'on porte hein, évidemment auprès de notre ministère. Alors évidemment, hein, les, les euh, je dirais le, le, ces sujets ont été un petit peu mis entre parenthèses, en tout cas, au niveau des interlocuteurs politiques, hein, de, de, depuis enfin, six mois, j'irais même presque un an, hein, <rire> du fait hein, des, des, des, de, euh, voilà, de, de, de la phase préélectorale, puis électorale. Bon, c'est un, un chantier que l'on qu va, qu va en reconduire, euh, qui doit aussi impliquer, bien sûr, les, les, les, les collectivités. Et avec, hein, je le partage tout à fait, hein, l'idée que si on est, enfin bon, je ne pense pas que ça s'appellera au plan. Donc en campus, hein, mais bon, si on est sur, euh, j'irais, si on arrive à convaincre notre euh, qu'il faut effectivement, euh, voilà, euh, définir comme prioritaire un plan. De, de, de flux universitaires, de bien veiller aussi à ce qu'il y ait, une, euh, je dirais, euh, que ce ne soit pas simplement hein, voilà, un certain nombre de campus hein, qui soient lauréats, mais que ce soit bien voilà, une démarche hein, qui puisse être travaillée avec l'ensemble des établissements. Là, pour le coup, la, la notion d'appel, euh, voilà. Euh, la logique par appel à projet, là, peut avoir quand même un certain nombre de, de limites. Hein, même si on peut estimer que sur cette, certaines opérations préfiguratrices, hein, ça peut être intéressant d'avoir un certain nombre d'établissements pilotes, hein, mais à un moment donné, ce qu'il faut envisager, c'est la massification. Et donc la massification à l'échelle de l'ensemble des, bien sûr, des, des, des établissements universitaires. Hein, et sur les, les, les 15 millions de mètres carrés, effectivement, que constitue ce, ce patrimoine, hein, qui, quand même, euh, voilà, qui représente quand même un enjeu majeur, y compris aujourd'hui pour, pour l'État, hein, notamment un enjeu majeur dans, dans le contexte hein, de, de non-maîtrise de la facture énergétique hein, que l'on que, que, que peut avoir et qu'on constate aujourd'hui avec la crise que nous subissons. Merci, M. Bernard. L'heure tournante, je me, je me permets du coup peut-être une... Une des dernières questions et puis une observation peut-être plus générale. Une question très rapide sur, vous avez évoqué les modalités de financement finalement de, euh, en termes de, de rénovation bâtimentaire, énergétique, etc. Il serait peut-être intéressant qu'on puisse pousser vis-à-vis -vis de, de nos tutelles par rapport à la possibilité de recours à l'emprunt. Euh, et indépendamment des opérations campus, j'ai eu l'occasion d'éprouver récemment de très haute lutte à l'issue d'un an et demi pratiquement de discussions entre le ministère, le rectorat, les finances publiques pour obtenir le sésame, donc une, une autorisation d'emprunt. Je ne dis, dis pas que ce soit la solution, mais enfin, en tous les cas c'est sur certaines opérations, notamment de, de, de rénovation énergétique, ça peut être très intéressant, surtout quand certains organismes bancaires euh, parapublics offrent des prêts à taux zéro, voilà. Donc si France Université peut-être aussi de son côté pouvait pousser. Et puis une observation plus générale par rapport à la posture finalement euh, et au changement culturel au sein des universités. Vous avez évoqué la, la dimension territoriale d'université démonstratrice euh, ayant une forme de leadership sur un territoire. Et culturellement, je pense, enfin à titre personnel, qu'on a un grand changement culturel à opérer et qu'on arrive à sortir notamment vis-à-vis -vis des collectivités d'une logique de pur guichet à une logique de réelle association des collectivités à un certain nombre de nos projets, là en l'occurrence sur les transitions, mais d'ailleurs beaucoup plus largement dans le fonctionnement. Je voulais savoir ce que vous en pensiez aussi. Ça c'est une observation évidemment plus générale. Oui, je vais peut-être commencer par la dernière question parce que je partage hein, complètement votre euh, enfin, votre analyse et je pense justement que là, pour le coup, les euh, je dirais les enjeux hein, de la transition écologique et sociétale constituent, me semble-t-il, vraiment euh, une excellente occasion pour repenser hein, notre euh, notre relation avec les collectivités territoriales. Justement et pour parce que voilà, je crois que c'est un petit peu le voilà le sens hein, d'une des parties de mon intervention. En fait, moi, et d'une et, des et, et, et, diapos que vous présenter présentées, hein, c'est qu'effectivement sur euh, euh, cette, cette mission, enfin, je dirais, je euh, dirais de d'accompagnement de préparation aux enjeux de, de la transition écologique hein, que, que peuvent remplir les universités. Elle peut pas les remplir seule en quelque sorte, Elle les remplit forcément en relation avec un écosystème, que ce soit sur le volet bâtimentaire, que ce soit sur le volet y compris formation ou sur le volet innovation aussi, puisqu'il y a aussi des et bien sûr des, des innovations qui sont attendues. Et, et ça, je crois que autour de ce type de, de dossier, ce type d'approche, je pense qu'on peut tout à fait euh, impliquer, on va dire, euh, bon, des, euh, davantage nos collectivités. Euh, et, en amont, enfin, et beaucoup plus en amont qu'on le, qu le faisait encore hier hein, euh, de, de ces projets. Alors après, là, je dirais euh, l'une des. Enfin, moi, je vois en tout cas pour pour expérimenter. Et, euh, enfin voilà, en tant que pour le coup, en tant que président d'université, euh, France Université. Mais, euh, donc, à partir de mon exemple personnel. Le, je dirais que sur ce type de sujet, euh, c'est finalement presque plus facile de travailler avec les, je dirais, comment dire, les collectivités territoriales les plus immédiates, hein, c'est-à-dire typiquement métropoles. Hein, euh, bon, parfois conseils départementaux, mais généralement c'est plutôt les métropoles, qu'avec les régions, hein, surtout dans le cadre aujourd'hui des, des très grandes régions hein, qui sont parfois finalement assez éloignées hein, en termes. Euh, je dirais, euh, y compris même de, de, de préoccupations territoriales, etc., d'interaction avec les établissements. Donc, donc voilà. Donc ça pr... Or, c'est quand même malgré tout les, ré... les régions qui, euh, ben, ne serait-ce que par les... Les... leurs leur compétences, hein, les compétences dont elles disposent, et puis les ressources aussi dont elles disposent, sont elles, elles qui sont quand même appelées à être les principales collectivités financeurs, on va dire, d'une hein, partie de, de, de, de Donc Il y a quand même cette problématique hein, de la manière dont, dans, dans, dans le paysage territorial qu'on a aujourd'hui, Comment voilà aussi dans cette co-construction on arrive à, à intégrer euh, je dirais les régions qui je pense sont voilà sont inégalement organisées selon par rapport à l'enseignement supérieur hein, selon les types de territoires mais je suis complètement d'accord qu voilà que euh, ces projets, notamment sur les projets immobiliers bien sûr hein, les projets liés à, à, à, au campus durable ce sont forcément des projets de territoire et donc du coup quand on parle de projet de territoire effectivement, ça veut dire qu'il faut impliquer les acteurs territoriaux ben, voilà, au moment de la, de la conception hein. et du coup après on peut espérer quand même que, que ça puisse faciliter euh, ensuite l'implication de, de, de, de ces collectivités ou de ces acteurs hein, dans, dans le financement de, de, du projet donc ça, tout à fait, tout à fait d'accord. Je pense qu'on a une vraie opportunité là-dessus, et, et peut-être justement en, en présentant désormais, je pense qu'on est en train de, de le faire, en tout cas c'est ce qu'on fait dans 2030, en présentant nos, nos projets immobiliers justement davantage sous l'angle euh, justement euh, de, euh, des, des enjeux de développement durable et, et de et de, de campus démonstrateurs qui peuvent être effectivement réplicables, dupliquables y compris sur d'autres types de, de, de bâtiments ou d'espaces. Donc, en présentant plutôt nos projets sous cet angle-là, plutôt que sous les, les angles classiques, on va dire, de la rénovation, d'un immobil... voilà, patrimoine immobilier, de, notamment patrimoine immobilier, qui aujourd'hui encore est majoritairement de l'État, type d'approche qui mobilise ou motive assez peu les, les collectivités territoriales, qui estiment à la limite que sur ce volet-là, elles n'ont pas forcément un, un je dirais, de rôle moteur, moteur à jouer. Sur le, le, la, la première question, euh, voilà, ben je peux vous assurer que notre de France Université en relaie évidemment <rire> la, je dirais la, la revendication en quelque sorte hein, du, du, du, recours, du recours à l'emprunt, qui même s'il n'est pas effectivement la panacée universelle, on est bien d'accord, hein, mais qui euh, qui aujourd'hui euh, me semble-t-il effectivement hein, constitue quand même en, en tout cas un des outils hein, qui, qui serait extrêmement intéressant, qui nous permettrait là aussi hein, une forme de, de, de passage à l'échelle. Pourquoi Parce qu'effectivement, ce qui manque aujourd'hui aux universités, hein, je dirais pour euh, notamment celles qui sont bien avancées hein, dans, dans, dans leur réflexion et leur programmation sur la, le, leur stratégie immobilière, effectivement, la performance énergétique, c'est justement c'est la, la mise de fond, en quelque sorte, c'est la mise initiale. Bon. Et souvent, d'ailleurs, même si leur fonds de roulement, euh, même si elles peuvent avoir disponibilité sur leur fonds de roulement, ces fonds de roulement ne sont pas suffisants, euh, à eux seuls en tout cas, pour pouvoir, euh, je dirais, lancer des opérations qui, à assez court terme, puissent générer justement des ressources qui peuvent ensuite être euh, réinvesties. Euh, bon. Donc, euh, il me semble en effet que le recours à l'emprunt gagé en quelque sorte sur la capacité d'autofinancement des établissements hein, on sent bien qu'il y a bien sûr eu, potentiellement une inquiétude sur la solvabilité entre guillemets de nos établissements, voilà, si on généralise ou si on libéralise ou dérèglemente un, un recours à l'emprunt mais du coup voilà, euh, je pense effectivement qu'un recours à l'emprunt y compris s'il peut être intégré hein, dans le cadre d'un dialogue contractuel avec, avec la tutelle peut tout à fait être justement une opportunité pour avoir cette, cette pour cette mise de fonds initiale nécessaire euh, permettant ensuite effectivement de de, de financer enfin de, de financer des opérations qui elles-mêmes généreront euh, je dirais des, des, des économies hein, soit par rapport aux, aux, aux notamment par rapport à ce qu'on aurait dépensé si on n'avait rien fait <rire> euh, économies elles-mêmes qui peuvent qui seraient mobilisées pour pour rembourser hein, euh, je dirais l'emprunt contracté hein. c'est vraiment à plus grande échelle le, le, la logique de l'intracting qui hein, peut être expérimentée sur des sujets ponctuels et, et qui a d'ailleurs enfin, le retour qu'on a sur les opérations indirecting hein, sont extrêmement positifs avec souvent d'ailleurs même des des, euh, des, re, des des remboursements qui ont pu être faits même bien de façon très très anticipée alors même bon, sur des objets différents qu'un hein, patrimoine complet mais très très anticipé par rapport à ce qu'avaient été les chances initialement prévues donc, bon, donc Évidemment, hein, c'est une, euh, une revendication hein, qu'on est prêt à porter, prêt à, et prêt à porter évidemment avec, euh, avec vous hein, et à vos côtés également. Hein. Pas, pas de problème, là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je propose à moi qui est vraiment une ultime question que qu'on conclue votre intervention et notre colloque à ce stade et encore en vous remerciant chaleureusement au nom des collègues et, et de l'association des, des DGS. Merci. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Euh, juste, euh, je ne vais pas être longue, hein, je voudrais euh, juste remercier, euh, enfin surtout remercier euh, les, les équipes qui euh, nous ont accompagnés pendant ces deux jours, mais ça leur a demandé un peu plus de temps de préparation, comme vous vous en doutez, donc en particulier, effectivement, le service technique, là-haut, Stéphane, euh, Clémence, c'est donc les services du, du subtis, et euh, donc qui, qui, nous, qui ont fait en sorte que euh, nous n'ayons pas trop, euh, pas du tout, c'était presque parfait, c'était plus que parfait. <rires> Oui, David, vous n'allez pas, pas non plus y échapper. David, qui, depuis le départ, nous fait tout aux petits oignons. Euh, et nous prépare tout, court partout. Donc, je tiens à le remercier infiniment. Et, euh, et puis aussi, Sonia, euh, Jabet, et, euh, son, et Guillaume, son coéquipier. Merci. Et Constance, ah, Clara, j'ai oublié Clara, Constance, j'y avais pensé, mais... Euh, Merci de me rappeler euh, euh, ça, François. Et alors, il y a Christelle de la direction de la communication qui nous a fait le visuel, qui a fait tout, qui a tout, tout proposé. Euh, et finalement, je ne vais pas vous dire qu'elle avait fait 50 propositions, parce que la première était la bonne, en fait. <rire> Elle a compris tout de suite euh, ce ce, ce dont, euh, ce, qui fait, ce qui illustrait le mieux, quelque chose d'ancré dans l'histoire et à la fois. Euh, et à la fois de, de bien euh, révélateur euh, par ces cercles euh, concentriques de, de l'esprit des DRS. Et donc un grand merci à Christelle, et puis, et puis, et puis, et puis François, François Berthet, que vous avez eu lors d'une table ronde hier, notre directeur qui estime qu'il n'a pas assez de personnel autour de lui, hein, <rire> comme il vous l'a dit, alors j'ajouterais que tu n'es pas tout seul hein, quand même, hein. tu n'es pas tout seul tout seul, et euh, donc euh, qui, euh, qui a vraiment été le chef d'orchestre euh, sur lequel je me suis largement appuyée et, et pour moi c'était facile du coup. Euh, donc un grand merci à toutes les équipes, un, un, un remerciement aussi à mon président et, et mes vice-présidents que vous avez vus assez souvent, hein, vous l'aurez remarqué, particulièrement intéressés. Euh, par euh, la thématique mais aussi par les DGS je crois euh... <rire> et, euh, et puis aux doyens de la faculté euh, des sciences économiques et pour euh, ceux qui sont restés un peu tard hier soir, ils savent que c'est un peu mon John Travolta euh... <rire> <Et> ouais. <rire> donc euh, un grand grand merci aussi à vous d'être venus jusqu'à Rennes euh, pour participer euh, au colloque je pense que c'est un, un, un colloque euh, comme le disait euh, Marie-Dominique qui mettait un petit mot tout à l'heure très inspirant euh, et qui nous a fait aussi respirer prendre de la hauteur et, une, et puis je pense euh, qu'il qui va nous apporter beaucoup euh, pour la suite de notre euh, action dans, et de l'action de nos équipes dans nos établissements euh, je voudrais aussi remercier euh, le président de l'université qui nous accueille qui était très souvent là voilà, vous avez été présents pendant une, une bonne partie du colloque et vraiment je vous en remercie aussi. J'espère que euh, le propos a pu être intéressant voilà, au sens large du terme. Donc vraiment merci beaucoup, merci aux collègues voilà, qui se sont mobilisés, on était assez nombreux. Euh, je dois dire que ça fait deux trois, ça fait le deuxième, enfin on a, on a recommencé à La, à la Rochelle l'année dernière. En tous les cas on a une participation de plus en plus importante et je m'en félicite. Je voudrais continuer dans les félicitations et les remerciements surtout euh, à tous les contributeurs euh, du, du colloque pour euh, l'élaboration du, du programme, les contacts avec les intervenants. Donc évidemment, notre chargé de mission désormais fidèle, Cécile Chicoy, qui a mené ça de main de maître, comme habituellement. Je n'avais pas beaucoup de, de doutes, hein, cela dit. Ça prouve au travers de la personnalité de Cécile, de ses compétences et puis de toute personne équivalente, mais ce sera dur en tous les cas, euh, qu'on a besoin de ressources aussi pour faire vivre une association, une association métier. On fait tout ça à côté. Euh, en plus, on le fait avec plaisir, on, on s'investit, mais, mais, mais, pour autant, euh, le temps manque bien souvent et... Euh, c'est là tout, tout l'intérêt aussi de pouvoir, notamment avec un profil comme celui de Cécile, qui a exercé notre métier, de pouvoir se doter de, de ressources et ça j'en suis vraiment, vraiment heureux. Voilà. Et puis aussi un grand merci à l'ensemble des membres du, du conseil d'administration qui ont animé les tables rondes, parfois au, au pied levé, hein, Valérie. Voilà. Hein. C'est ça l'agilité des DGS. Hein. Et voilà, et voilà. Donc voilà, un grand merci à tout le monde. Euh Peut-être un mot, Monsieur le Président Non je, Non, non, non, mais si d'aventure vous vouliez redire un petit mot, hein, je vous offre bien volontiers. Non. le Vous avez juste dit que c'était inspirant, c'était inspirant pour vous, c'était inspirant pour nous également. Je crois que le thème a été très bien choisi et je crois que nous, nous sommes engagés, là vous savez, dans, dans des, des moments de transformation en management, qui était aussi une de mes disciplines, on parle de modèles, vu qu'un volatil, des environnements volatiles, incertains, complexes et ambigus. Et bien, dans ce contexte-là, nous avons besoin de pilotes. Donc, euh, bah, nous vous remercions. Et là, je parle au nom de la communauté des, des présidents, présidentes, voilà, pour euh, nous aider dans ces moments de pilotage des transformations, justement pour assurer au mieux le, le développement de nos universités et de nos écoles. Merci. Merci.